Améliorer pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la, gueule, la, gueule la On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est. Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Alors je vous parle pas très fort parce qu'il y a ma colocataire qui dort encore. Donc voilà. Alors je vous explique. Je, ça fait une semaine que j'ai rien posté, pourquoi parce que j'étais avec ma copine, voilà tout simplement Et Donc, oui je suis en couple, voilà c'est officiel après plus de 10 ans de célibat, je suis en couple donc je ne montrerai pas de photo d'elle parce que j'ai pas son accord pour le moment donc euh, voilà, je ne veux, veux pas non plus euh... je ne veux pas non plus euh... l'afficher sur internet voilà, c'est pour la protéger aussi Voilà. donc on s'aime et c'est le plus important après euh, deuxième petite chose vous êtes des grands malades vous êtes des grands malades regardez ce que vous regardez ce qu'ils ont fait un duel disque en ego ok certes il y en a qui sont mieux réussi que d'autres mais voilà donc après voilà le rush duel ah, il a fait ça avec du carton et ça c'est génial pour vous dire aussi qu'il y a celui du disque qui, qui est sorti. Donc, qui coûte 700 euros. Je au réveil. Donc, au minimum 700 euros. Voilà. Donc, bien sûr, il y a, on vous dit dans, dans, la boîte, il y a les trois cartes là. Plus ça, voilà. Euh, voilà. Vous imaginez 7700 yens, Donc, voilà. C'est, euh, Voilà. Aussi que voilà, euh, donc euh, vous avez vu la tonne d'image que voilà, euh, oui. Voilà, par exemple, j'ai ce duel disque avec moi, d'accord. Vous êtes ok, j'ai ce duet disque chez moi, voilà, euh, donc euh, j'aurais besoin d'un. Il va falloir que je rachète un disque pour pouvoir faire tourner un, un projet, un projet personnel. Donc voilà. Donc, euh, ça, ça, ça va, va falloir s'y attendre. Parce que je rachète un autre du disque, mais ça, j'ai vu les prix. Euh, voilà. Et après, on va passer à la dernière petite information. Donc cette vidéo s'appellera après info. Voilà donc euh, mes recherches c'est une fusion réalisée. voilà donc là, la salamandre lavalval je devrais l'avoir par euh, par euh, Kyubi alors donc euh, oui donc normalement là, la salamandre lavalval je l'enlève vous voyez c'est voilà j'ai pas grand je demande pas grand chose un double lame laval donc euh, voilà et après si vous avez donc euh, j'ai mis euh, Dragon du Carnage, mais ça, je vais l'avoir dans les Ghosts from the Past 2, normalement. Trois cyber rechargement, Voilà, donc après, euh, je vais chercher surtout des, une belle composition pour le deck Cyber Dragon. Donc, euh, pour avoir une idée, donc si vous avez une deck list, ça n'y a pas de problème. Je vais aussi un dragon. Ça, c'est pour le deck euh, Cyber Ténébreux. Voilà, donc j'ai mélangé Cyber Ténébreux et Cyber Dragon. Et après, si vous avez une bonne deck list pour... Euh, Pas ça que je vais faire, c'est ça. Si vous avez une bonne decklist pour le deck euh, roi ancien, je suis preneur aussi hein, parce que c'est voilà. Parce que au départ, je voulais vendre le deck roi ancien, pour euh, entre 50 et 100 euros. Et qui m'a dit euh, non, ne le fait pas. Euh, le deck roi ancien c'est joué donc euh, voilà. Il va falloir que je trouve le temps de travailler dessus donc il va falloir que je rachète deux boîtes de, de, de, de deckbox aussi pour pouvoir les mettre dans ma pour pouvoir les mettre euh, dedans voilà voilà et euh, ouais, après euh, qu'est-ce que vous je dise donc je suis heureux déjà c'est déjà pas mal et voilà pour vous dire aussi à Stardust euh, 81, donc mon cher ami ça pour euh, pour te dire euh, aussi je sais que tu n'as pas forcément regardé la vidéo mais un conseil euh, prépare-toi parce qu'au mois d'août il y a le deck euh, de structure bad christen qui sort donc euh, je sais pas peut-être que, que peut-être que je prendrai en, en, en ou deux voire trois fois et euh, je t'enverrai tout ça voilà, comme cadeau, donc oui, je suis pas rasé, excusez-moi. Enfin, si je suis rasé avec la tourneuse, mais ça a repoussé depuis. Voilà, donc sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Parce que on se retrouve normalement, c'est. Si, si, je, si je compte bien, ça serait vers le 7 mai. Donc, euh, on va voir ça. Alors, le 7 mai. Le 7 mai, ça serait un samedi. Donc, euh, je l'aurai le, le, peut-être le 9 ou le 5 ou le 6. Mais on se retrouve pour les Ghosts from the past 2. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh ben, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, enfin, ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas, pas à marquer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, gros bisous, ciao.